aussi t'as pété. Ah, je t'ai eu. Je t'ai eu. Toi, ça fait une heure que t'es sur TikTok en train de regarder des vidéos à la con. J'en suis sûr. Tu tombes bien, s'appelle la Maurice a encore bouché tous les chocos suisses. Allo, oui, se patiente Trois d'un coup, cette fois. Tu comprends, ça peut... Il un an de plus que toi, tu lui dis ton âge, elle va te dire Oh, t'es un bébé je suis un bébé. Vas-y, allaites-moi. Sors un sang, chacal. Je suis un bébé, gougou gaga, j'ai faim. Tu lâches Oui. Et toi tu te lâches Non. Non, faut pas se lâcher. Tu me saoules Pourquoi oh, la violence Parce que. Ah euh. <rire> non, moi aussi je vais mal comme toi Ah ouais <rire> Je pense comme bon. toi je t'appelle comment sinon Il m'appelle pas Isbelle pas? <rire> Enchanté, moi c'est papa. Moi aussi pas maintenant <rire> Les de muscu, sont fermés. Il y a plus, je vais pousser à la salle, Zama. Inchallah, quand le confinement sera fini, on sera au même niveau, frère. Inchallah, on aura tous des corps de lâche. Vous allez tous fermer vos comptes Instagram. Ça fait du bien. Vous êtes là, on nous prend des hauts, alors Vous avez des pecs. Cet été, on sera tous au même niveau. Chef, vous allez voir ce que c'est de pécho go éclaté. Allez, bonne soirée. <rire> tu sais que t'es grand. Pourquoi tu dors encore avec maman Papa Toi aussi, Tu sais que t'es grand. Pourquoi tu dors avec maman B, tu veux manger quoi ce soir Je sais pas, comme tu veux Tu veux des burgers Non Tu veux une pizza Ah oh non Tu veux un tacos Ah mais quelle idée Tu veux des sushis Pas là, non, non, pas envie Tu veux manger quoi ce soir du coup hum, Peu importe vraiment, fait... enfin, c'est comme tu veux On T'as fait... des... Dans lui. Mon coeur Quoi Il y a ma soeur qui est enceinte Trop bien Je vais être papa <rire> Oh shit I'm sorry peux même plus rigoler Faut que je pire? What are you doing, my friend? What's your business? Listen, I have to ship Listen, Africa is so hot. Africa is so hot, and all this snow, all this cold, is in the street right? I'm gonna ship all this back to Africa. I'll put it all over the street. It's gonna be cold. I will sell him and money. America. Oh, yes, America. You can't sell this to Africans. don't make noise This is a secret business. secret business You can't sell this to a secret business. business. take it to Africa. I'll take it to Africa. Take it to Africa. Don't tell nobody. Maybe. Tu vois ta cousine là, super fraîche Ouais. Bah, ben, imaginons, elle et moi, on est dans l'eau et on est en train de se noyer, tout ça. Tu sauves qui Toi et ma cousine. Ouais. Mais vous foutez quoi dans l'eau tous les deux <rire> Ben je sais pas, c'est juste comme ça pour savoir, tu juste sauves qui C'est comme ça. Ouais, ben vous noyez tous les deux. <rire> là, je suis énervée là. Là, je suis. Benjamin, benjamin, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. stop. Je, vais... je... je reprends mon souffle. Pourquoi tu prends mon Dyson pour nettoyer la caisse du chat Pourquoi tu prends l'aspirateur pour nettoyer une caisse du chat mon, mon filtre, il est mort Il y a de la merde dans mon Dyson J'ai pris ma spatule pour gratter la litière Mais gros, vas-y là, je vais aller avoir une là. Pourquoi Comme ça Vas-y ouais, bon mon le grand garde pour l'heure. avec Vas-y vas-y. Eh hey, jeune pucelle. Quoi Retourne-toi. Tu veux quoi Tu sais on m'a toujours dit, c'est pas la taille qui compte. C'est les chevaux qu'il y a dans le moteur. Mais t'as pas ça Pourquoi T'as ni la taille ni les chevaux. T'es une voiture sans permis. <rire> <rire> ah ouais mec. Parce qu'elle me disait mes ex. Et... Pourquoi, pourquoi tu viens toujours Mais Toujours la violence Mais... Arrête Tu t'es déjà pris une télécommande dans le cul Ouais. <rire> blanche du coup j'ai toute la place toute la place pour tomber bon allez faire ma petite prière là pouf, pouf. seigneur s'il te plaît faites que je me casse pas une jambe faites que je me fasse pas mal déjà que je suis pas très bien intelligente dans ma vie moi allez allez tu mets le pied dedans comme ça J'aimerais bien qu'il y ait un mec qui soit capable, en fait, de pouvoir être mon mec. Ça veut dire que tous les hommes que tu as croisés dans ta vie t'ont déçu. Ouais. Pas qu'ils m'ont déçu, mais c'est juste, ça ne sert à rien, en fait. C'est de la perte de temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment de la perte de temps, en fait. Au bon, moins, je comprends. C'est mes copines. C'est mes copines. C'est mes copines. C'est mes copines. maman combien de temps j'ai habité là dedans tu l'as pu ici, 9 mois tu payes le loyer ça toi tu Oh, que la y'a la la rend du travail oh putain oh ouais ah oh, depuis le confinement j'en peux plus de voir ta gueule, ça fait du bien là ah je roule là, que sérieuse, oh, oui, là. non mais allez allez voilà sors pars dégage ah, mec t'es oui dégage dégage ah oh, là, ok c'est oui, comme allez. ça vas-y la mec on verra quand les français éternuent pardon quand les arabes éternuent quand les noirs éternuent Recule, recule, recule, recule, recule. Faut reculer. Wesh. Bien ou quoi T'habites dans le coin ou quoi Je t'ai vu passer dans l'allée et tombe le morin romantique. Pièce. Yes. Qu Qu'est-ce que tu fais Il est 4h passé. Faut que je rentre chez moi. Mais t'as un gros